Et si quelqu'un pouvait suivre mes déplacements en écoutant les échanges sur le voie radio L'IMSI est un identifiant permanent, qui est unique dans le monde. Comme nous avons vu précédemment, avant chaque communication, le terminal mobile s'authentifie auprès du réseau. Pour rappel, le chiffrement n'est pas activé lors des premiers échanges, et si on utilise systématiquement l'IMSI pour s'identifier, alors il serait très simple pour quelqu'un de suivre nos déplacements. La solution consiste à mettre en place un mécanisme qui limite l'utilisation de l'IMSI au strict minimum. Ainsi, lors de la première authentification, le terminal n'a d'autre choix que d'utiliser l'IMSI. Par contre, une fois l'authentification réussie et le chiffrement du lien radioactivé, le réseau lui attribue un identifiant temporaire qui est utilisé systématiquement par la suite. Cet identifiant temporaire est appelé TIMSI pour Temporary Mobile Subscriber Identity. Comme le TeamC n'est alloué qu'une fois le chiffrement activé, il est impossible pour un attaquant de faire le lien entre lui et MC de l'abonné. Le TeamSEE sert à utiliser comme identifiant pour toute communication suivante, ce qui permet de garantir qu'un attaquant ne pourra plus identifier l'abonné. Le TeamSEE est alloué par le MME courant de terminal mobile de façon autonome. Il peut être changé plus ou moins fréquemment, selon la politique de l'opérateur. Il peut être conservé tant que le mobile reste dans la même cellule ou changé à chaque fois que le mobile établit une nouvelle session. Il est changé à chaque changement de MME et quand il y a un changement important du côté du terminal mobile. Par exemple, la carte SIM est retirée. Le si est un identifiant très court, sur 4 octets, avec une signification locale pour un MME. La même valeur peut être utilisée par deux MME pour deux mobiles différents. Il faut donc une structure plus grande d'identification qui a signification globale. Cette structure s'appelle le GUTI, pour Globally Unique Temporary Identity. Elle permet au réseau de retrouver le MME qui a alloué le Team C. Voici la structure du GUTI. Le GUTI contient le Team C, ainsi que l'identifiant unique du MME qui a alloué le Team L'identifiant est constitué de l'identité de l'opérateur, le couple MCC-MNC, et d'un code MME librement attribué par l'opérateur. De façon plus précise, les MME sont constitués en groupe. On a une identité de groupe, MME Group ID, et un code de MME propre au groupe. À tout instant, un Guti identifie donc de manière unique au monde, un abonné, tout en gardant la possibilité de changer le Guti pour un même abonné. Quand le terminal fait une demande au réseau, par exemple quand il s'attache au réseau, il envoie le premier message en utilisant le guti comme identifiant. Le MME est le seul à pouvoir faire la correspondance et retrouver l'IMSI de l'abonné et peut retrouver le contexte de sécurité. Il peut ainsi déchiffrer le message et vérifier son intégrité. Cela sert comme une preuve que le terminal mobile est celui dont il prétend et il est donc authentifié. Le MME peut activer le chiffrement sur le lien radio, configurer les clés nécessaires sur les B et ainsi protéger toutes les communications dès le premier message émis. Ce qui est important à noter ici, c'est que le HSS n'est pas sollicité lors de ces procédures qui limitent significativement la charge de ce point central du réseau. Cette procédure fonctionne également en cas de déplacement du terminal mobile. Si le terminal se trouve sous la couverture d'un nouveau MME, c'est le nouveau MME qui reçoit les demandes d'authentification. En regardant le GUTI, il est en mesure de retrouver l'identité de l'ancien MME celui qui a délivré le TIMSI. Il peut donc lui relayer le message et, après validation de ce dernier, récupérer le résultat du succès, mais également l'IMSI de l'abonné, ensemble avec un contexte de sécurité. Ainsi, le nouveau MME peut également activer le chiffrement et l'intégrité sans passer à nouveau par un cycle d'authentification complet. Encore une fois, cela évite d'interroger le HSS. Finalement, le TeamSea est également utilisé pour localiser l'abonné dès lors le réseau veut le contacter quand il n'y a pas de communication en cours. C'est le MME qui envoie un message de sollicitation appelé paging pour indiquer au mobile qu'il doit établir une connexion au réseau. Le MME envoie ce message à tous les InnoDB e qui sont gérés par lui. Les e B envoient alors le message contenant le TeamSea de l'abonné. Le terminal reçoit le message de paging et commence la procédure d'établissement de connexion au réseau. L'utilisation de TIMSI apporte deux points importants lors de cette procédure. Tout d'abord, il permet d'éviter d'utiliser l'IMSI systématiquement en garantissant l'anonymat de l'abonné. En plus, il réduit la taille des données à envoyer sur le lien radio.